D'abord on va vérifier qu'il n'y a pas d'issue Une fois qu'on aura validé qu'on n'a pas le choix <rire> Lâche Mais oui Complètement ah, ah. Un système de plomberie de mauvaise qualité Si vous voulez mon avis <rire> Mec pro en distillerie D'où j'ai eu quel soulagement Je ressens le froid dans mes os pas ce que vie ressent en ce moment. Des récipients d'eau en argile. Oh, comme j'aimerais prendre une bonne douche chaude maintenant. C'est pas le moment, Ernest ou Jésus Me cacher ici me fera certainement aucun bien à mes genoux. Mais non. Elle est trop petite, cette casserole, pour se cacher dedans. Je comprends pas ce que tu veux dire. Mais, Ernest... Alors que si tu t'étais loin d'huile, ça peut servir. Mettant l'huile à l'intérieur, ça peut mieux t'aider à te... Mm -hmm. <rire> J'ai pas besoin de finir la phrase. J'ai pas besoin de finir la phrase. Un saut est plein d'eau provenant de la condensation sur ces tuyaux. Et franchement, la team d'enquêteurs, c'est un trafiquant d'alcool, un trafiquant de drogue. <rire> c'est que des trafiquants en fait. Elles sont pour tous. Bon alors on sait que la suite n'est pas là. Et la clé que j'ai ici, est-ce que. Elle peut ouvrir le réfectoire Yes. Si, il y a un étage. Oui, il y a un étage. Oui, on y va. Oui, oui. Euh, moi, je voulais faire une euh, pizza, euh, pizza ananas, euh, et, et personne veut. Euh. Oui, d'accord, on y va. Oui. Euh, ok. Ouais, ça me fout, là j'aurais espéré que derrière cette porte j'entends un truc genre genre ben, que la porte est bloquée Principe actif. Pourri. Attention. 1, 2, 3. J'ai pas encore toutes les pièces. Mec, t'avais des serpes décapitantes. Et tu prends ça. Oh non Ah non ah, je... ah non. Non, non, non, non. Diverses recettes sur la façon de concocter de vieux Remada. Non, non. Que diable à cet endroit <t> en> C'est un truc. Crame le. je veux tout cramer en fait le monastère. Et un robinet qui contrôle le passage de l'ouverture. Ok de pièces en métal j'ai pas encore toutes les pièces oui je pourrais certainement me cacher là-dessous est ce qu'on la refait oui je pourrais certainement me cacher là-dessous ok on va la refaire vieux poêle dont la flamme brûle. Était-ce vous, Sébastien Bah ben non, c'est une poêle, c'est pas Sébastien. Euh... Combiné... Qu'est-ce que je pourrais mettre de l'alcool Est-ce que je peux faire un plus... Oh, attends. On pas besoin de brûler ici. Ah, encore des trucs. Combiné. Des instruments abandonnés, des réceptions et des mortiers. Regardez, je suis un tueur en série. Oh, un mortier, un mortier. Ah, ah. Des livres. Je suis un tueur en série. J'arrive pendant que moi, je suis. pendant que le, la victime est cachée sous la table. Ah. J'ai encore allergique à la mort, c'est fou quand même. Je peux mettre mon sonotone, je peux. Ouais je... ouais, je pense que Ah non, mais c'est pour brûler, ok. Il y a quoi à brûler Je peux brûler mon. Non. Voilà. Je, peux... Attends, je peux pas, je Oh merde. Si je me souviens bien, la créature, dans la fin de l'épisode 3, suivait la personne que je recherche de là jusqu'à la porte. Mais il y a des petons oh. oh, une clé Oh mais il y a un cadavre <rire> autour de la clé. Mais qui a posé ça là Témoignage du prieur de la note écrite par le père Malachias. Pas un démon, Malachias Prieur de l'abbaye Sainte-Cécile. J'entends leur cri. Signé Mani. Il me hante. Il griffe désespérément la porte. Essayant de s'enfuir, mais sont-ils seulement encore humains La nuit, je les entends. ramper les uns sur les autres, de l'autre côté de la porte, et je crains qu'ils ne cèdent. Ils supplient, se lamentent et pleurent. Les choses qu'ils disent ne devraient jamais quitter cette salle. Même s'ils réussissaient à s'échapper, à quoi cela leur servirait-il moi aussi, je suis piégé, je ne peux plus ouvrir le passage de ce côté. Mais je ne dois pas les laisser récupérer ma clé, car ils se rapprocheraient ainsi davantage de leur projet de quitter notre abbaye. Dieu Tout-Puissant. Alors, Dieu Tout-Puissant, il me semble que c'est un... oui. Accorde-moi la force de l'éviter, en deux mots. Peu importe le prix à payer. Je dois cacher quelque part, où personne ne la trouvera, pas tant que je vivrai. Cartman a quelques idées, mais je partirai sur une idée plus perso. Puisse Dieu avoir pitié de nous tous. Ok. Comment retirer ça Il faut des... J'ai pas de pince uh -uh. Je dois séparer ces côtes avant de prendre cette... C'est une pince C'est un sécateur Pourquoi tu... Genre... Euh... Ces mains... Ça ne peut pas être naturel. 1, 2, 3, 6, 5 doigts, c'est naturel. Merci euh, Nat Studio pour les smites. Oh ah Ok, il y a une recette à faire. On va faire du luminol. C'est quoi la logique Il y a une logique. Ok. Non, ce n'était pas la recette. <rire> Je suis arrivé avec mon Je crois que c'est pas la bonne recette <rire> Je crois que c'est pas la bonne recette euh... Mais est-ce que je... je peux comprendre que ce soit un point intimidant C'est devenu, devenu un bon Resident Evil. Oh ah Non d'un cul Non d'un cul. Cul. Cul. Cul. cul Non cul la... hum. la... Non Okay. J'ai pas envie d'aller au bout du couloir on va, aller, on va suivre On va aller au bout d'une piste Le sécataire. Et voilà. J'avais raison. Des fleurs rouges cueillies dans la neige. Hein? Eh, les fleurs. pouvoir faire quelque chose d'utile avec ces fleurs. Oh non, non, non, non! Tu <rire> sais. <J'd> <pleilles> oh! C'est bon! Fin. ta ta ta ta ta ta ta J'ai oh, l'ouvrir, ok. Ok. Quelqu'un a récemment déplacé cette étagère. Attends, oh. qu'est-ce qu'il se passe Quelqu'un qui a ouvert les portes Ça a couiné, et c'est pas moi cette fois, c'est pas moi, je te jure. Vous voyez comment je longe le bord je, je, je, je, je suis un enquêteur. J'arrive dans une pièce, je suis comme ça. Je suis en mode. J'évite le sang de la pièce. Promis, je ferai plus de vannes Promis, je ferai plus... encore ici. Si, ce sont des viewers, t'as pas le choix. Ils sont encore là. Et c'est ainsi que j'ai eu une idée de, de créer TikTok. Tu vois Au départ, je poursuivis des démons et je me suis dit que se filmer dans des courtes séquences de 30 secondes, ça pouvait vraiment donner un truc chouette. Et pourquoi TikTok Eh Parce que c'était le bruit que faisait mon cœur à chaque fois que je poursuivais ces putains de démons. <rire> Donc, poids. Je suis poisseux, comme qui dirait. Ah, un papier. Puis cette confession expiait les terribles péchés que j'ai commis en lisant le chat. Tout a commencé avec les répétitions qui ont précédé le concert. Même si nous pensions tous c'était simplement du stress. Le moment venu, et devant les nombreux invités, loués soient-ils, on m'a demandé de surveiller nos précieux textes pendant que les frères chantaient. Je ne les ai donc jamais entendus. Ce que j'ai entendu, c'est le hurlement qui s'en est suivi. Même si j'étais à plusieurs cellules de distance de l'église, quand je suis arrivé sur les lieux, c'était le chaos partout. Tout le monde disait des choses qui n'avaient aucun sens dans le chat. Il y avait... Bon, un petit point, les gens là-bas, je ne sais même pas par où commencer à décrire tout ça. Des morts, des blessés, d'autres étaient venus plus fous encore que la modération. Et nos frères bien-aimés de la chorale, Dieu Tout-Puissant, au début, ils semblaient normaux, mais ils se sont soudainement transformés en ce qui ne peut être décrit que comme une forme démoniaque. Pour ensuite revenir à la normale quelques instants plus tard... Ils disaient des choses qui n'avaient ni queue ni tête. Ils lâchaient des immeutes dans tous les sens. Ils ont souffert de crises épouvantables, hurlant et se tordant de douleur. Parfois, ils essayaient de nous attraper en désespoir de cause. Lâchant des truites, lâchant des paniques. D'autres fois, ils criaient une voix qui semblait sortir d'un ami insondable. Nous les avons emmenés dans leur cellule à l'étage supérieur dans le couloir faisant face au nouveau cloître et Dieu et pitié de nos âmes nous les y avons enfermés nous avons fermé la porte et l'avons bloquée du mieux que nous pouvions avec une serrure il fallait plusieurs clés pour l'ouvrir de cette façon personne cédant à un moment de faiblesse ne serait tenté de libérer ce que nous venions d'enfermer et oui bah c'est comme euh, moi c'est pareil si j'ai un pot de Nutella no Nutella c'est dégueulasse Eh bien si je veux résister à ça je le mets dans un placard fermé à clé et le placard, je le mets dans une pièce fermée à clé. Comme ça, je cède moins pareil au Noi Une clé a été remise à l'abeille. Un autre au prieur. Et ça marche. Ouais. Un autre encore au trésorier. La dernière m'a été remise. Pour cela, je demande pardon. Pardon Pardon Et la force de bien faire les choses. Pardon Pardon On va voir un... Oh Mais on va peut-être voir un charnier C'est pas un vrai bonhomme, là oh. <rire> oh, Pardon. J'ai vraiment cru J'ai vraiment cru. Dans le fond, je me suis Oh non. Un triptyque avec des images. Un écran de quel jeu ça peut être Ça a l'air sympa comme fiction et comme JDR, mais quand même... Oh non, un cul j'avais pas vu <rire> Je... Ouais. Il y a... Oui, alors très bien. Vous savez, j'ai pas la réputation d'être quelqu'un de très observateur, vous savez. D'où oh. oh, Jésus, il est mort en tenant sa clé. Quelqu'un l'a utilisé comme étagère. Oh mon Dieu, on l'a utilisé comme étagère. <rire> quand même, c'est moche, quand même, comme fin. Uh -huh. <rire> Quelle étagère. <rire> <Attends>. <rire> Ah, J'y pépé de lui. J'ai pépé de lui. En fait, on commence à voir beaucoup de choses. On a la clé ronde. Ici, et surtout, on a les plantes. On a une clé ronde dans le nouveau cloître et on a une clé ronde en face. On a la plante dans la salle d'alchimie. Et il m'a mis toujours en en cuisson à 180. Non, j'ai pas ouvert la, ba... la porte barrée. Scriptorium. Non, non, le mec il a dit faut pas ouvrir en fait. Non, il a laissé une lettre, il a dit faut pas ouvrir. J'ai laissé des clés pour pas céder à la tentation. Et il est mort avec mais pourquoi j'ouvrirais le truc J'ai non un cul là. Mmh. Les plans du bibliothécaire. Notre manuscrit du frère Ernino, bibliothécaire de l'abbaye Saint-Cécile. Frère Victorino n'arrête pas de profiter. Euh, proférer. De profiter des blasphèmes. Et je sais qu'il s'opposera à la réouverture du couloir où nous avons enfermé nos frères. Et je sais aussi qu'il a caché sa clé dans l'encensoir. En Mais donc, qu'a y accéder Je ne sais pas ce qui est arrivé à notre prieur, le Père Malachias. Et j'ai le sentiment que l'abbé l'a enfermé dans sa chambre, lui laissant une seule sortie possible, la porte qui mène aux cellules. Si j'ouvrais le passage, je pourrais le libérer et le convaincre de corriger l'atrocité que nous avons commise. C'est un homme gentil et raisonnable. Du moins, l'était-il avant de concert. Dieu Tout-Puissant il n'y a pas de tiré milieu. Dieu Tout-Puissant. Alors que la dernière fois, oui. Protège-nous. Chacune des personnes qui a assisté à ce maudit événement est devenue folle. Notre abbé, le père Agonon, plus que quiconque encore, au cours des psaumes nocturnes, il chante un air différent. Celui qui ressemble à la mélodie jouée par les musiciens avant cette nuit fatidique. Où que je sois, j'entends les échos déformés de sa voix dans le cimetière. Je dois lui parler le convaincre de me donner sa clé. ou trouver un moyen de l'obtenir, Seigneur 2. Donne-moi la force de l'affronter. Un livre à moitié copié, ce n'a aucun sens. Hein. À moins qu'il ne s'agisse d'une sorte de souvenir. C'est vrai, c'est ce qu'ils ce qu font souvent les... Euh, les prêtres. Ils font que des souvenirs. Hein. C'est les mêmes qu'on trouve euh, à la sortie de gare... Le chaussée au moine à la base, c'est un, un gros gros souvenir. C'est ça qui sent si mauvais, parce que tu laisses traîner et tout. Ouais, me cacher, ça tape très bien. Les moines sont précis. précipitamment, on fuit de cette pièce. Il y a une page à moitié écrite. Oh, c'est tout en désordre! Peut-être qu'un moine a fait ses recherches. Il ne pas que celui-là a fait du bien. Mais moi aussi, je fais des recherches. Ça me fait pas que du bien. <rire> tu vois. Il y aurait peut-être une cohérence globale là-dedans. <coughs> Bière et lanterne, source d'éclairage alimentée en combustible. Oh. <rire> oh. Pas de combustible dedans ou c'est moi? Je dois trouver quelque chose qui puisse brûler par mon swag. C'est moi ou. Uh -huh. Super. C'est vrai qu'on a de l'huile qu'on peut faire cramer. Il prend une... À chaque fois qu'il prend une page, un papier, il est là en mode... Euh... Alors que dès qu'il faut faire de l'alcool... Hmm. Page manuscrit du père Ranguno. 5 décembre, sachant que c'était le 12 décembre au départ. Le frère Ranguno est devenu fou. Une autre tragédie dans la longue liste des malheurs qui nous frappe. Jusqu'où faut-il errer face à une telle calamité Hernino voulait ouvrir la porte, rassembler les clés une fois encore pour ouvrir la porte et les libérer je comprends sa compassion, loin des autres frères, je n'entends leurs cris que dans mes rêves, mais il doit les entendre jour et nuit. Et une telle horreur a dû le briser. Lorsqu'il est venu me voir, il m'a dit ce qu'il voulait. Je devais le faire. Si nous voulons avoir le salut, je ne peux pas hésiter. J'ai traîné son corps dans un sarcophage vide. Quoi Quoi Hein Mais... Pourquoi oui, alors euh, je me sens quand même embêté euh, parce que euh, euh, j'ai de la culpabilité. Mais depuis que j'ai apporté le corps de mon ami dans un sarcophage vide, conformément aux ordres du faucheur, maintenant seul Dieu et la mort, ça vous trouve la clé Le vin contenu dans ces bouteilles a dû tourner des décennies de cela. Oh mercredi, bientôt sur Netflix. Le placard est ouvert. Je pourrais me cacher là-dedans. Même... Je m'y sentirais un peu les trois. Ok. que diable sont ces dessins. Dernier ravitaillement des moines. La marmite est complètement noire à l'intérieur. OK. Une pile de livres de boîte pourris, OK. Mec, s'il te plaît. Je ne conserverai pas ces parachutes. Personne n'a donc trouvé ce pauvre type depuis 40 ans. Si, si, tout le monde est passé devant en faisant des os. Des os C Tiens bon Courage quand, quand on aura la fibre, on enverra un mail pour venir te chercher et, Si, depuis 40 ans, les gens passent et savent. Devrais-je prendre l'appel Oui. Pique d'un soldat de la seconde guerre mondiale. ok. Ah, ah Tu vas rien rouler avec, je t'assure. C'est... T'es dans une enquête Lovecraftienne. Calme ta joie. Mon Dieu. C'est la pelle d'un soldat de la Seconde Guerre mondiale. Je n'étais qu'un garçon quand cette table est mort. Mais je... mec, je... Une grenade à la ceinture, je pourrais en faire don à un musée. Fais don de cette grenade à l'abbaye, sans la goupille, tu sais. Je... Tu peux, tu peux, tu peux, tu peux l'offrir Va oh. prendre la grenade, non Non, oh c'est trop, non Non, t'es vieux et t'as un sonotone, je vais pas te laisser une grenade Tu vas le prendre, tu vas faire « Aïe mon oreille !» Tu vas le lâcher par terre uh -huh. Non ah non non non non <rire> je n'aime pas ce couloir T'en l'oreille, t'as l'oreille, l'oreille ah. C'est pas ce que j'avais prévu Je pars refermer <rire> la clé Genre, j'ai ouvert, je fais. Oh. Je voulais faire de la chimie! <rire> Juste, je voulais. On n'est pas allé à droite, du coup, et on n'est pas allé au fond à gauche. pareil ah, si, si seulement j'avais une grenade pour ouvrir la poitrine non j'ai pas écouté C'est bien raisonnable. Ouais. Par la croix, je vois l'image d'un saint, probablement le saint patron de la guérison de la maladie. L'aide de ceci du trésorier, dernière parole du frère Victorino. Rien dans les saintes écritures ne peut décrire cet endroit. Je le vois tous les soirs et tous les soirs, il est différent et pervers. Pourtant, Brest en train n'est pas si loin, cette couleur indicible, l'horrible lueur éclipsée dans les ciels, mon esprit est brisé. Pas même le diable n'est capable d'une telle fourberie, car il hurlerait de terreur en voyant ce que j'ai vu. L'horreur à l'état pur, la mort et l'oubli éternel sont un doux salut comparé à ceci. Si après m'être ôté la vie, je me réveillais dans une mer de flammes torturée, je verserais des larmes de soulagement, car enfin j'aurais une crêpe. Dépôt d'anciens médicaments, semblable à, à ceux que mes grands-parents avaient dans leur pharmacie. Euh, c'est rien. Un... Oh, dis donc Ce ne serait pas un petit madame C'est un une à... Un, un, un. Trois jeux de pièces détachés, métalliques. Euh. <rire> mmh, ça aurait du mercredi. Ouais, je ils sont tous rassemblés, c'est ça. Tu sais, on dirait les, les magazines avec des petits jouets de ça. Avec des trucs à monter soi-même. Cette semaine, tu vas monter ta propre poire de souffrant. Bonjour, bonjour. ce soit probablement été utilisé comme toilette portable. Je ne mettrai pas la main dedans. Alors que dans un cadavre <rire> Du pipi, non. Par contre, les cadavres... Oh, oh tout Jésus Ils gisent là comme des marchandises. Abandonnées. désespéré devant l'hôtel érigé à la hâte. Mon dieu... Ah non Je suis servier de bloc. Oh. Arrête Arrête Ernest Ernest mmh, C'est ratique. Ernest Oh, voilà hein? Quoi Mais C'est une honte C'est une honte monsieur Ayez honte De votre logique C'est une honte. L'inclination, faut toujours faire gaffe aux angles, titre. Le truc, tu découvres que ça ne sert à rien. <rire> J'ai calmé mes niveaux. J'ai calmé mes niveaux. J'aime beaucoup les Legos. <rire> ça n'a rien à voir avec l'intrigue. Il voulait juste calmer. Tu sais. oh, je me sens bien, il faut que je réserve une énigme. Ah. Et la semaine prochaine, nous allons découvrir comment faire ta propre poids de souffrance chez toi. Cette semaine, nous allons découvrir en revanche, comment retirer un petit objet si toi ou l'un de tes amis vous avez avalé un ballon de basket de travers. Attention à pas trop le gonfler. Ce serait osé. Les instruments sont rouillés et pleins de vieilles taches de sang. Le sueur est couvert de taches sombres. Alors, il est possible qu'en dessous, il y ait quelqu'un tu vois. Ok. Ok. Ah. là voilà. C'est vrai qu'on est avec Ernest. Quoi déjà Sans deck oh, Quoi Mais. Un peu de romantisme J'entends pas, j'arrive pas à savoir. J'arrive pas à savoir. Offre-moi un kebab, je ne sais pas, un peu de romantisme Un peu de préliminaire, euh, je sais pas, déclame-moi un poème C'est mec. Bon, température glaciale. Merde, oh. je sais plus comment faire. Je ne sais pas, je ne sais pas. C'est la pièce à côté, je crois que c'est la voisine. L'angle voilà. il est incroyable, la cache thoracique. Oh. Non, sécateur non, par contre une pelle peut-être. Non plus. Bon, bah, un écarteur chirurgical alors. Oh, Jésus. Y'a pas d'autre moyen là-dessus. Mais l'angle, il est juste incroyable. Oh. Clé ornée, appartenant au prieur. Une clé jaunâtre ayant appartenu au Père Malachias, prieur de Sainte-Cécilia. Ouais. Ah ouais. Mon dieu, la clé était à l'intérieur de ce corps depuis tout ce temps-là musical conçu. Ok, j'ai récupéré l'écarteur. Une des lames est cassée, donc je vais peut-être le mmh. Ça ne sert à rien si j'arrive pas à remplacer la lame cassée. Ok. Du quel spectacle répugnant. Là, je... Il n'y a personne qui est chaud, là. personne, personne qui est chaud là. Uh -huh. Quelqu'un bloqué la porte, je dois retirer la planche pour pouvoir passer. Ouais, bah, okay. J'aimerais. J'aimerais qu'on le consigne dans le grand livre des rancunes que je voulais pas ouvrir. Je ne voulais pas ouvrir. Sachez-le. Ah, je suis d'accord. Si quelqu'un le bloquait, c'est qu'il avait raison. C'est à dire qu'il y a la voiture qui nous attend C'est safe. C'est quoi ce bruit de. de grattage et de jambé Il y a un hippie On a entendu quelqu'un râler. Yeah. Quand je disais qu'il y avait que je courais pas. Euh... Un angle de vue, s'il vous plaît. Je pense que je pourrais forcer l'ouverture du couvercle avec une pelle. Je Sais pas pourquoi je l'ai fait. Les <rire> je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi je l'ai fait. Le t'es déglingué. La serrure et la clé ont fusionné à cause de la rouille. Où est l'antirouille rouille Eh bien, on va pouvoir à force pouvoir financer lanti Mais non, normalement, non, on ne fouille pas. Mais là, il est enfin. Je sais pas si je dois faire ça. Hein, voilà. En fait, il y a deux choses. Mais je suis un pareil, hein, je, je suis un de ouf là. Je sais pas trop s'il faut que j'ouvre. Hein. Et quand je dis je sais pas trop, ça veut dire qu'il faudrait pas que je le fasse. Mais que je le fais. Juste un corps enterré ici depuis des années. Rien que des os, c'est d'ailleurs ce qu'on trouve habituellement dans une tombe. Il est vraiment rare d'y trouver autre chose. Faudrait une machette pour pouvoir passer par là. Et un char pour ouvrir cette porte. Super idée Une grenade Pourquoi n'y ai-je pas pensé La statue est ancienne et montre des signes évidents de dégradation. Vandale, pour rien. Oh. Je déconne, je déconne, je déconne, je déconne, je déconne, je déconne. Je déconne, je déconne. Pas aimé là Tout ça pour un morceau de pain. <rire> non, non. C'est vrai que je peux me cacher dans la tombe, là, je peux.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 pas envie de descendre plus bas parce que plus bas il y avait euh, le bruit là avec le matou. Tu la sens la spatialisation Je pense pas que je pourrais ouvrir en tirant simplement sur le heurtoir. C'est moi bon, le truc, il est en train de pointer du doigt à gauche là. On ne pointe pas les cadavres du doigt <rire> je les ouvre tous, mais si ça se trouve, je les ai ouvertes, je leur ai donné l'accès et qu'ils vont sortir, ils vont pouvoir tous euh, ouvrir, sortir. C'est semblable à celles qu'on trouve moment dans les cimetières chrétiens. Je reconnais, c'est un face -palme. Je vais arrêter d'ouvrir les coffres. Pourquoi je dis coffre J'ai peur qu'en qu ouvrant tout, en fait, euh, ça va sortir. Ouais, ce serait dommage de ne pas utiliser la pelle. Ce serait dommage. Ce serait, ce serait du gâchis. La statue me rappelle certaines sculptures égyptiennes Pas tant dans le style que dans la pose ah, ah. NON C'est pas comme ça que je réagirais Pleine d'outils tranchants rouillés et tachés de rouge. Ça doit être de la groseille. Ben, dis donc, euh, ils adorent les fruits ici. Non. J'ai même pas écouté avant d'essayer d'ouvrir. Mais je suis un malade! J'ai même pas fait attention. C'est allumé Non, oh, tu as... Tu as très bien fait de me répéter. Ok, je pense qu'on va aller en bas à droite, d'après le plan. Oh merde, merde, merde... Na, na, na. Ok, derrière moi, derrière moi, derrière moi. Dans le confessionnal Dans le confessionnal Arrête de jandre Arrête de jandre Oh <rire> J'ai sauté. Là, normalement, je crois que... Non. Ouais. Bon, on a une lampe. On a une lampe, c'est-à-dire qu'on peut modifier. Je pense plus qu'il faut aller euh, du côté du puits. Je pense qu'il faut éclairer le puits. Montagne remplie de combustible. Ok. Si je la retourne, elle va tout se déverser là comme ça. Montagne remplie d'alcool. l'allume non bizarre ça il manque une mèche il manque un truc pour allumer est ce que mais mec t'as une bougie dans la main t'as une bougie dans la main t'as une bougie c'est déconcertant cette histoire voilà bon, il y a le bruit super flippant me casse